content et oui bien sûr qu'on dirige on dirige sans diriger un hein, Sébastien parce qu'il faut le laisser aussi s'exprimer un film de toute façon c'est générique de fin et long c'est qu'on laisse hein, pour moi voilà faut laisser chacun mettre un coup de, un coup de pinceau hein. donc la musique voilà extraordinaire en tout cas moi je suis très content après ta deuxième question là moi ça me fait plaisir quand tu me parles de que ce soit pas qu'un film social je suis, je suis ravi parce que bien évidemment on fait du cinéma on est aussi là pour divertir les gens, pour leur faire passer un petit moment, un petit voyage, avec un, le prix d'un ticket de cinéma. Euh, donc, euh, on, a, on a monté d'abord le message, les messages qu'on a voulu faire passer, encore une fois. Et pour moi, le message le central, c'est la tolérance, c'est de vivre ensemble, c'est le plus important. Mais on, on, part, on, on, part, de, on part carrément à, à l'opposé, pour prendre les gens contre-pied, les spectateurs. Et puis après, euh, on met des ingrédients pour que ça devienne un, un film. Donc avec un twist à la fin. Euh, J'espère un petit peu d'humour burlesque, Voilà, des petits trucs comme ça. Et, et donc, pour ta, la dernière question que tu m'as posée... Euh, non, il y avait des flash-forward. Les flash, flash c'est pour moi, c'est euh, encore, encore des ingrédients que tu mets dans un film. Et pour nous, ce qu'on a voulu faire passer, c'est le danger. Parce que c'est dangereux quand même de prendre en otage quoi que ce soit, et hein, une agence pour un port, et du coup, si, si on pousse les choses, on pourra en discuter un jour. Il euh, y a une complicité dans ce film. Mais ce qui est important pour Adouane, c'est avant tout de faire passer ses messages. Et après, il y a une histoire de dignité. Voilà. Il, est, il a quitté sa nana parce qu'il ne pouvait pas l'assumer. Donc il y a toujours une part de dignité, en tout cas pour Adouane. Et du coup, et ben, il se sent obligé de, de dire oui à Raymond, donc euh, Carlo Brandt, qui, euh, qui joue son acolyte. D'accord et puis Max aussi, qui est à l'extérieur. Donc on n'appuie pas trop, on laisse les spectateurs euh, euh, comprendre et imaginer certaines choses à la fin. On n'a pas voulu appuyer parce que sur d'autres montages, on, avait, on, on comprenait très facilement qui était complice. Et cette histoire d'argent, je vais juste te répondre par, je vais finir là-dessus. On voit un sac poubelle devant l'entrée de chez Anna, mais l'argent est resté dans le sac poubelle. L'argent sale est resté dans le sac poubelle. Et on n'a pas filmé, elle est là en train de compter le billet, toute contente. Elle est... Donc on ne sait pas, c'est ton retour à toi, peut-être que si je te, tu me demandes, peut-être qu'elle n'acceptera pas. C'est plus une histoire de fierté, de dignité. Ah. Euh, moi je trouve que c'est super intéressant ton analyse, mais il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que quand la quintessence d'un film, elle est sociale, ça ne le réduit pas. Ça ne ça le rend pas réducteur. Ce qui le réduit, c'est... La façon de faire et sa qualité. Là, la qualité, elle est là. Si la quintessence la d'un film, il est sociale, moi, ça me rappelle un après de chien, par exemple, avec Al Pacino. Ce genre de film-là. Parce qu'on est au cinéma. C'est réducteur que si c'est mal fait. Si euh, on le fait euh, pas bien, quoi. Mais là, c'est... Moi, quand, euh, quand on me dit que c'est un film social, ça ne me réduit rien. Moi, ce qui me réduit, c'est la qualité du film. Et c'est... Et c'est toujours un problème, parce que maintenant, ça fait des années que je fais des films, et j'entends toujours, « Ah, mais il ne faut pas que ce soit réducteur. » Non, il y, a des, il, y a des, il y a des produits qui vont dans les supermarchés, et il y a des produits qui vont au marché. Exactement. Voilà, quand t'as envie trucs au supermarché, tu vas au supermarché, j'ai rien contre ça. Mais quand as envie d'aller au marché, tu vas au marché, c'est là que tu vas trouver les trucs. Et c'est en ça qu'on classe les choses. Mais euh, le fait que ce soit un film social, pour moi, au contraire, au contraire, et plus on évolue, et plus cette société évolue, plus aujourd'hui on est regardé, surveillé, on sait tout ce qu'on fait, et plus le social aura un rôle important et un, un impact fort pour notre futur.